les disent bienvenue à toi qui me regarde ce soir bienvenue sur cette émission un épisode qui sera vraiment très pétillant j'ai envie de le dire ce sera pimenté je suis le pasteur grâce nous sommes sur les bosses et les shows et à évangile tv et aujourd'hui je serai avec deux chroniqueuses je serai avec Daphné Ambiro et Marie-Alexandra. Et ensemble, on va aborder un sujet quand même. J'ai pas envie de dire que c'est un sujet tabou, mais c'est un sujet clé parce que je sais que tu t'es lancé il n'y a pas très longtemps dans ton activité. Et, euh, et tu as l'impression qu'autour de toi, voilà, personne ne veut te soutenir. Personne n a, n a, ne t'apporte du soutien, même pas un petit like sur ce que tu fais, etc. Et j'aimerais véritablement t'encourager OK, ce soir, ils te dire que ce n'est pas parce que euh, tu ne vois pas le soutien, par exemple, de ta famille directement ou de tes amis les plus proches que ce que tu fais est mauvais. Et je connais beaucoup de gens comme ça qui ont juste abandonné parce qu'ils n'avaient pas ce soutien. Et d'ailleurs, moi aussi, une fois, lorsque j'ai commencé, euh, euh, avant que je ne lance les Boss Ladies, les j'avais pensé à beaucoup de choses, j'avais pensé à... Inspirationnelle, c'était le nom que je voulais donner. Femme vertueuse, etc. Et comme je ne voyais pas ce soutien, comme je ne voyais pas vraiment cet engouement autour de moi, alors j'ai abandonné. Ce n'est vraiment pas la chose à faire. Et lorsque euh, je me souviens, j'ai lancé les Boss Ladies, beaucoup de gens autour de moi ne comprenaient pas ce que j'étais en train de faire. Ce n'était pas clair pour eux. Pourtant, c'est. Ça m'avait l'air très clair, mais ce n'était pas clair pour eux ce que j'étais en train de faire et où est-ce que je voulais aller, quels étaient mes objectifs, vous voyez. Et même les personnes qui, euh, qui, qui, qui avaient envie que je puisse les accompagner, qui comprenaient finalement quel était le cœur du métier des boss ladies et qui voulaient qu'on les accompagne, etc., ben, elles n'étaient pas prêtes, en fait, à, à dépenser de l'argent, tout simplement. Elles n'étaient pas prêtes. À, à, à investir en elle-même, en se disant qu'elle ben, ne me donnait pas simplement de l'argent, mais qu'elle venait aussi éch et, échanger un service. Voilà. Elle payait un service, elle payait une expérience, elle payait une, euh, une expertise. Et au tout début, c'est hyper compliqué de... de en fait, d'emmener les gens à comprendre que ce que tu es en train de faire est quelque chose de sérieux et que ça en vaut la peine euh, d'investir. Et tu vois, dans ces moments-là, il y, y a ce qui va naître dans ton cœur, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Waouh je suis convaincue que tu as déjà ressenti ça. C'est impossible que tu commences une activité et que tu n'aies pas ce, ce, ce sentiment étrange qui vient t'envahir et parfois même te paralyser. Parce qu'en effet, lorsque tu abandonnes, c'est parce que tu as été paralysé d'une certaine façon par un, une émotion toxique, en fait, tout simplement. Ça peut être le syndrome de l'imposteur, ça peut aussi être un un sentiment de rejet parce que tu as l'impression que dans le milieu en fait dans lequel tu veux t'investir, ben, on ne veut pas de toi. En fait. On ne veut pas de toi, on ne veut pas de ton service, on ne veut pas de, de ton activité, on ne veut pas de ce que tu proposes. Et à cause de cela, ben, tu vas abandonner, tu vas finir par te dire ben, ça sert à rien, euh, voilà, euh, je, je ne vais pas continuer, euh, etc. D'autres personnes vont faire mieux que moi. Tu regardes ce que les autres font, tu te compares. OK, tu vois, tu vois ce que tu offres et tu vas voir ce qu'une autre personne va offrir. Tu as cette sensation que cette personne, elle fait mieux que toi et que ce qu'elle propose est mieux. Et j'aimerais vraiment te dire que, en fait, c'est euh, une demi-vérité. C'est une demi-vérité parce qu'il y a quand même un, un mensonge qui est caché derrière. Le mensonge qui est caché derrière, et, et la réalité, c'est que le diable veut te faire croire que tu n'es pas suffisamment excellent, que tu n'es pas, en fait, tu pas suffis, suffisamment euh, armé pour faire la chose alors que parfois tu as de bonnes idées, alors que parfois tu es capable de proposer des choses qui sont, qui sont bien, qui sont intéressantes. Maintenant, l'autre demi-vérité, c'est que c'est certainement vrai que ce que tu proposes n'est pas encore complet. C'est certainement vrai que ton expertise ne s'est pas encore perfectionnée. C'est certainement vrai que ton don, ton talent, tu dois encore l'emmener à maturité. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Tu sais, la meilleure façon d'éprouver euh, euh, ce qu'on fait, la meilleure façon d'éprouver... Quand je dis éprouver, je pense au terme en anglais, c'est « improve », mais euh, on va dire en français, c'est plutôt d'évoluer, d'accord La meilleure façon de pouvoir évoluer dans ce que tu fais, c'est de continuer à le faire, en fait. Parce que si tu t'arrêtes de le faire, tu perds la main, tu perds de l'expérience et tu, et tu donnes l'impression que tout ce que tu as fait jusque-là jusque n'était pas sérieux ou que c'était une perte de temps pour toi. Tu ne dois jamais abandonner, peu importe à quel niveau. Il y a cette image qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux où on voit euh, deux personnes en train de creuser à la recherche euh, d'un trésor. Et on en voit un qui creuse, qui creuse, qui creuse. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il euh, n'est pas loin du trésor, mais il l'abandonne. Alors qu'un euh, autre est en train de persévérer et va réussir à trouver le trésor. Et très souvent, c'est comme ça qu'on se comporte avec nos dons, nos talents, avec les activités qu'on lance. C'est qu'on se dit, non, je n'y suis, suis pas encore. Je, et je, je ne vais pas y être et je vais finir. Je vais tout laisser tomber, je vais tout abandonner. Je vais écouter les voix externe autour de moi qui me, euh, qui me disent que ce n'est pas assez bien ce que je fais et je vais aussi écouter une part d'une voix intérieure qui me dit « non, je ne suis pas assez bien pour ce que je veux faire, il faut que je sois euh, à ce niveau ou à tel autre niveau ». Voyez-vous, ce n'est pas une mauvaise chose que d'avoir des standards, euh, ce n'est pas une mauvaise chose que d'avoir une vision de ce que vous voulez être ou de ce que vous voulez accomplir, mais c'est très important de savoir se positionner correctement. Parce que beaucoup de personnes, finalement, se retrouvent à, rien, à ne rien faire juste parce qu'ils ont des standards trop élevés. Et, et en fait, la question, c'est jusqu'où tu vas élever tes standards Jusqu'où tu vas élever la vision Est-ce que tu vas passer tout ton temps à, à, à contempler la vision, à l'admirer, sans te mettre en mouvement Cette année, j'aimerais te dire, il faut que tu te mettes en mouvement. Il faut que tu te mettes en mouvement. Et peu importe ce que les gens vont te dire autour de toi, j'aimerais te dire, lève-toi, prends-toi en main, prends ton activité en main, commence à travailler. N'attends pas le go de quelqu'un. Le seul go dont tu as besoin, c'est le go de Dieu. N'attends pas le go d'une personne, n'attends pas la validation. Parce que ça, c'est encore un autre problème et la raison pour laquelle beaucoup ne se lancent pas, parce qu'ils attendent la validation, l'approbation. Tu veux que tout le monde soit d'accord avec toi et comprenne ton idée, ce n'est pas possible ce n'est pas possible parce que pour comprendre une idée déjà, il faut comprendre la vision derrière. Et la vision en réalité, en tout cas le feu de la vision, ce feu qui t'anime ne sera que dans un seul cœur, c'est le tien. Il ne sera jamais pareil dans le cœur d'une autre personne, sauf si tu as réussi à le transmettre d'une manière, j'ai envie de dire un peu quand même surnaturelle. Mais le feu qui t'anime au départ, c'est il n'y a que toi qui le ressens. Tu vois? Et donc, tu dois toujours être poussé, être porté par ce feu et ne pas te mettre des bâtons dans les roues toi-même en te disant « mais je ne suis pas assez excellente, euh, mon activité n'est pas assez bien, et puis euh, je, mon, mon service client n'est pas encore parfait. » Il faut que tu fasses des erreurs pour apprendre. Si tu ne fais pas d'erreurs, tu n'apprendras pas. Il faut que tu tombes 99 fois pour qu'il y ait une centième fois où tu réussis. Il faut que tu aies euh, ces échecs pour pouvoir mieux apprécier les moments où tu as des victoires, tout simplement. Et donc, ne te complexe pas lorsque tu as des gens autour de toi qui minimisent ce que tu fais, qui ne voient pas l'intérêt dans ce que tu fais, qui ne voient même pas, euh, j'ai envie de dire, la, la valeur de ce que tu fais, qui ne réalisent pas la valeur de ce que tu fais. Et sache que la valeur vient aussi avec le temps. Donc, à force de faire cette chose, à force euh, de, de, de devenir expert dans ton domaine, tu prends de la valeur parce que tu prends de l'expérience et ton expertise grandit. Et donc, ta valeur aussi augmente en même temps. Donc, ne t'inquiète absolument pas pour ceux qui méprisent ton business, ton activité, ce que tu fais aujourd'hui. Et c'est vrai que beaucoup de personnes viennent vers toi et tu leur dis, voilà... Euh, ça, c'est à tel prix, ils veulent négocier le prix, ils veulent... Mais tu as le droit de rester sur tes standards et dire non, je ne bouge pas. Ce que j'ai dit, c'est ce que je fais. Et euh, les, les standards que j'ai fixés, c'est les standards avec lesquels vous allez acheter mon service, vous allez acheter euh, le produit que je vous propose. Et donc, euh, on va tout de suite passer à un temps où nous allons justement en parler, nous allons parler de ça parce que... L'objectif ici pour toi est de retrouver un peu plus de courage pour continuer et aussi dire hein, dire hein, à ces autres femmes là qui méprisent très facilement l'activité de l'autre et qui ne comprennent pas mais pourquoi c'est payant, pourquoi c'est ceci, pourquoi c'est cela. On veut vous expliquer pourquoi est-ce que c'est important de soutenir le business de l'autre. Très bien, on se retrouve tout de suite avec les Boss Ladies. Les Boss Ladies Show Voilà, on se retrouve maintenant avec Marie-Alexandra et Daphné, les filles. J'espère que vous allez bien. Ça va. Ça va. Ça va ça bonjour va. tout le monde. Oui, bonjour tout le monde. Et j'espère que ce thème-là, vraiment, il faut qu'on parle. Yes. Mm -hmm. Là, j'ai pris très peu de temps en introduction parce qu'il fallait qu'on parle. Donc. On a des choses à dire. Respecte mon business. Mm -hmm. Franchement, euh, je pense qu'on a des femmes à encourager parce que je disais tout à l'heure que beaucoup de personnes, en fait, abandonnent. Mm -hmm. Euh, tout simplement parce qu'elles ne trouvent pas des gens, enfin, elles ne sont pas suffisamment soutenues, ou euh, voilà, tu as l'impression que tu proposes ton service, mais les gens veulent toujours négocier, et puis euh, tout le monde ramène toujours euh, euh, euh, au rabais, en fait, le prix que tu proposes, mmh. voilà, t'essayes, mais ça ne marche pas vraiment, on ne te prend pas au sérieux, oui. tu n'as pas la tête du métier, euh, et finalement, tu ne trouves pas tes clients et tu te dis, bah, peut-être que j'abandonne, je laisse tomber, mmh. voilà. Donc, euh, le sujet est là, le débat est ouvert. <rire> Respecte mon business. Moi, je pense que pour ces femmes-là, je pense qu'au départ, euh, elles n'ont pas bien euh, ciblé. Mm. Elles n'ont pas bien ciblé. Parfois, on va créer un business sur la base de home. Euh, euh, bah, D'ailleurs, j'ai un exemple euh, par rapport à ça. J'ai une de mes cousines qui a créé sa marque de make-up. Mm. Et au départ, elle se disait, euh, bah, comme cliente, « J'ai mes tatas, j'ai mes cousines, j'ai mes amis. » Euh, donc, euh, mais, mais, elle... mais tu sais, ce que tu dis là, mm. c'est parce que j'ai déjà entendu dire, en fait, tu veux mm. créer un business, mais oui, tu dois répondre aux besoins des, des gens mm. autour de toi. Donc c'est vrai que si tu regardes par rapport à ton entourage, tu voudras le vendre à ton entourage. C'est logique. Par même après. tu te dis qu'en fait, parce que c'est ton entourage, ils vont aussi te supporter. Alors que finalement, ce n'est pas la bonne cible. Bah Peut-être qu'aussi, euh, supporter ne, ne veut pas forcément dire acheter. Non, mais au départ, tu te dis... Euh... Par exemple, si on parle de make-up, ouais. okay, tu sais que justement, les personnes dont tu parles, elles consomment le mmh. maquillage, mmh. bien <rire> comme il faut, tu vois. Mmh. Donc tu te dis que forcément, ton produit va répondre à leurs besoins. Mmh. Donc tu te dis, enfin quand tu, on parle d'encourager, c'est qu'elles vont être consommatrices, au-delà même d'encourager, mmh. tu mmh. vois. Mmh. C'est plus dans ce sens-là. Donc moi, je pense que pour ces femmes-là, je pense que dès le départ, la cible n'est pas bonne. Et c'est pour ça qu'elles se retrouvent aussi vite déçues. Oui, mais, mais est-ce que c'est la cible qui n'est pas bonne Parce que, regarde... Si tu fais, euh, par exemple, si tu fais une étude de marché, mmh. et quand tu étudies bien ton marché, tout à l'heure tu as parlé de ces tatas, ben, elles se maquillent. Tu veux mmh. vendre mmh. du make-up, mmh. les, les personnes qui sont autour de toi se maquillent. Mmh. Euh, pour moi, techniquement, tu as bien ciblé parce que tu as ciblé des femmes qui utilisent ce type de produit. Mmh. C'est juste qu'elles ne veulent pas acheter non, chez en toi. En fait, je pense qu'il euh, y a aussi le fait que si on reste vraiment sur euh, les tatas et tout. C'est qu'elle ne t'identifie pas comme étant porteuse d'une marque. Ouais, je, en fait, elle t'identifie comme aussi. étant leur fille, leur nièce, leur petite chérie et tout, mais pas du tout comme étant celle qui va leur fournir un produit qu'elles pourront consommer. Donc, il faut la mise à jour peut-être à leurs yeux avant de devenir consommatrice. Mais la, mais la mise à réalité, jour prend du temps. Hein. Ben, elle prend <rire> le temps qu'elle doit prendre, c'est vrai, mais. En réalité, lorsqu'on vend un produit, on ne vend pas qu'un produit, on vend l'histoire du produit, on vend euh, l'image du produit, on vend le, le prestige du produit et tout. Et du coup, parce que c'est nos, euh, nos amis, nos proches, nos tatas, nos mamans, nos papas et tout, on va considérer qu'ils eh ben, vont l'acheter. Mais non, mais il, aussi, euh, dommage, hein? mmh. mais il faut aussi gagner le consommateur. C'est dommage, mais il faut aussi gagner le consommateur. Donc le respect euh, du business va se baser sur la façon dont il perçoit en fait, mmh. le, le, le produit ou le service. C est, c est, en fait, c'est une manière, je trouve, assez froide finalement, d'analyser de, de, de, un peu sa famille, parce que finalement, ça devient une cible à conquérir. Alors ah. que nous, on croit qu'on les a déjà conquis. C'est vrai que dans l'idéal, voudrait que, ben, par amour pour nous, ils vont acheter nos produits mm -hmm. et on n'aurait pas besoin de faire ça. Mais en réalité, on a aussi besoin de le faire parce que leur porte-monnaie ne nous appartient pas. <rire> Mais moi, je pense que justement, tant qu'on va percevoir notre entourage comme euh, des, des clients acquis. Mm -hmm. Ah ben, ce sera toujours pas la bonne C'est ça le problème. Donc, ouais, on va les considérer comme ça. Ce sera pas Mais ce la qui, bonne y cible. À qui est acquis n'est pas une cible, en fait. Voilà. Bah, une, une, une cible, cible est ciblée. faite pour être atteinte. <rire> donc, mm -hmm. euh, mm -hmm. ce qui est déjà atteint n'est pas une cible. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est vraiment euh, la, la question qu'il qui faut se poser et euh, regarder les choses telles qu'elles sont. Quoi. Donc, oui, faut pas, faut, donc, les filles, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il ne faut pas que vous puissiez, euh, quand vous, vous lancez votre activité, vous dire voilà. Tata va acheter, ma cousine... » Et je pense même qu'au départ, parfois, ce sont les mêmes personnes qui te disent « Oui, vas-y, fonce, fais-le, fais-le, fais-le » Et finalement, quand tu le fais, tu as l'impression qu'ils ne sont pas au rendez-vous, en fait, parce que concrètement parlant, c'est comme s'ils ne te, ne te soutenaient pas. C'est ça, oui. Bah, c'est ce que disait Daphné tout à l'heure. Encourager, ça ne veut pas dire aussi acheter. Mmh. Encourager, c'est peut-être bah, t'encourager à te lancer. Exactement, Mais ça veut partager dire aussi que... ton contenu, Exactement. éventuellement parler euh, autour de soi et tout. Mais il ne faut pas du tout se mettre dans la tête déjà que nos proches vont être ceux qui vont euh, tout de suite les promener. Mais je euh, crois qu'il faut maternel. faire ses preuves. Hein. oui Il faut, que faut ça. aussi faire ses preuves. Mmh. Si, non, c'est vrai il faut aussi faire... Pour moi, c'est un peu euh, de la familiarité mmh. que de se dire, parce que tu es mon proche, tu vas acheter. Oui aussi. C est, c est, c est... Comment ça Pourquoi En quoi c'est de la familiarité pour toi bah Parce qu'on est trop... Bah... On a ce lien qui fait que c'est comme si je te dois, tu me dois, on se doit parce qu'on a ce lien. Parce que moi, je tu dirais que la familiarité, ce que tu dis n'est pas faux. Mais alors moi, je dirais la familiarité, c'est quand tu viens me voir et tu me dis, « Pasteur, grâce, je veux rentrer gratuitement chez les Boss Ladies. <rire> <C 'est là. rire> <Hey> » C'est <rire> là Non, mais c'est oui, aussi mais attends, la, la, la familiarité. C'est aussi de la familiarité, mais parce que tu sais, quand tu vas lancer ton business, par exemple, moi... Je sais qu'au départ, alors euh, ouais, mais c'est la famille, tu peux bien regarder, euh, oui, me donner des conseils. Voilà. Pourquoi Parce que tu, tu te dis, je suis ta sœur, je suis euh, un membre de ta famille, je suis ton ami, donc je devrais te faire un prix. Euh, je devrais, je devrais parce qu'on a ce lien. Non, c'est de la familiarité, mmh. tu vois. Et je pense que parfois la, la familiarité, c'est aussi dans les deux sens finalement, parce mmh. que quand toi tu vas créer ton business. Tu penses que lui, comme il est ton membre, il devrait. Mmh. De, de la même manière que ce membre-là se dit, mais toi aussi, tu devrais. Mmh. Tu vois mmh. Donc, en vrai, moi, je pense qu'on ne devrait pas compter sur notre entourage comme ça, tant qu'on n'a pas fait ses preuves, en fait. Comme, mmh. Euh, mmh. comme tu disais, euh, oui, Très ça. bien. En tout cas, mmh. il, faut, il faut faire tes preuves. Il faut faire tes oui, preuves et puis, il ne euh, faut surtout pas abandonner. Continue de faire tes preuves. Et puis, il y a aussi ceux qui j'ai reçu un, enfin, des messages mm -hmm. euh, de, de plusieurs personnes, mais je vais vous parler d'un cas en particulier, en premier d'abord, euh, qui m'écrit. Euh, il commence à me dire Oui, voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites. Ta, ta, ta, ta, ta, ok, c'est cool. On, euh, amen. Euh, voilà, ça me motive beaucoup. Moi, une, je suis en, en pleine création ou en où je cherche à lancer quelque chose comme ça et tout, et puis je me pose des questions sur tel, tel aspect ou tel autre et tout. Donc au départ, je réponds parce qu'elle pose des questions assez concrètes, donc je réponds et tout, je lui donne deux, trois conseils. Et puis ensuite, euh, elle, elle dit, oui, euh, alors j'ai vu que sur votre site Internet, il y a un cours euh, sur euh, euh, comment créer son auto-entreprise de A à Z. De, mm -hmm. Voilà, Est-ce que vous pouvez m'aider à créer mon, ouais, mon auto-entreprise et tout euh, Mais venir, bon, ouais. je n'ai pas d'argent, ouais. tout ça, ouais. tout ça. Sur le coup, tu te dis, bon, euh, par amour, tu, tu veux donner des conseils à la personne. Mais je vous assure, ça m'a vite rattrapée. Je me suis dit, mais non, piège, parce hein. que... Le temps, c'est de l'argent, en fait. Mmh. Et le temps que je suis en train de prendre là à te répondre, je pourrais répondre à quelqu'un d'autre qui, qui va avoir son argent à me payer. Exactement. Donc, moi, j'aimerais rassurer aussi qu'on rassure quelqu'un et dire qu'il ne faut pas qu'on qu se sente coupable, en fait, mmh. de dire... Euh, ben, moi, j'ai répondu à la personne. Enfin, j'ai répondu aux questions qui, qui, qui me semblaient précises. Et, que... voilà. et, et pour cette question en particulier, je lui ai dit... Euh, ah, ben sur le site Internet, en tout cas, ça, c'est un, un service... Euh, que je rends, en tout cas, pour toutes les personnes qui, euh, bah, qui, qui sont dans la BL Society, tu vois. Et c'était pour lui dire, ce n'est pas gratuit. <rire> ce n'est pas gratuit. Et je sais que la grâce de 2000, euh, allez, 2018, je me serais sentie coupable de donner oui, ce genre oui. de réponse. Oui, oui, oui. Oui, oui tu aurais vraiment tout fait pour que la personne euh, reçoive ce qu'elle attend. Et malheureusement, tu n'aurais finalement pas respecter ton business. Parce que oui. c'est vrai qu'on parle ici de oui, respecte mon business, mais les gens vont accorder le respect que toi-même tu accordes à ton vrai. business. Donc, mmh, mmh. Ben, il faut aussi comprendre qu'à un moment donné, euh, le prix vaut ce qu'il vaut. Et vaut ce Donc qu il vaut. toi, respecte et encore, ton et business et encore, en premier. Et encore, même là, le prix n'est pas... Euh, tu sais, moi je suis en train de me préparer à augmenter mes tarifs. Mais peu importe, en fait, que ce soit quelque chose qui vaut un euro, mmh. il faut que tu puisses défendre ton produit voilà, à un euro. Pourquoi tu tu as si mis si au contraire c'est un produit où il y a 6, 7, 8, 0 derrière ce 1 euro et eh ben <rire> il faut aussi que tu sois capable de défendre ton prix, donc toi aussi respecte ton business de telle sorte à ce qu'on puisse respecter ton business. est-ce que c'est ça, est ça la question. Parce qu'en réalité on a, enfin moi je pense que parfois on ne fixe pas les prix qu'il faut parce ouais. que on ne connaît pas encore bien, bien sa valeur. Mmh, là, tu as dit que tu t'apprêtes à augmenter tes prix. Non, là, je m'apprête à augmenter parce ouais. que je suis justement en train d'augmenter ma valeur. C'est ça. Donc, plus ça. je suis en train d'augmenter ma valeur, plus je suis en train d'augmenter même mon niveau de connaissance, mon niveau de formation. Franchement, j'ai juste envie d'augmenter mes prix et me dire, en fait, euh, bon, si telle catégorie de personnes n'est pas capable de payer... C'est pas grave. Clairement, c'est ce ça. Ce n'est pas Et grave. Je préfère oui. partir avec 50 clients qui peuvent payer plutôt qu'avec 100 personnes qui ne peuvent pas payer, au fait. Mais tu sais, parfois, la compétitivité, elle se joue aussi au niveau du prix. Bien Donc, sûr. vous allez avoir certaines entreprises qui vont baisser leur prix par rapport au marché, justement, pour être sûr que tout le monde va pouvoir acheter. Mais en contrepartie, il y a d'autres entreprises qui vont augmenter le prix parce qu'elles qu veulent monter en gamme. Mm. Et à ce moment-là, en fait, là, tu passes dans du haut de gamme. Ce n'est pas tout le monde qui va la voir, mais au bout d'un moment, et on, on en a parlé à un moment dans, dans, dans une autre émission, l'accessibilité, elle est permise avec plusieurs moyens de paiement. Mais regarde... Tu vas viser le haut de gamme. Mais, tout le monde veut vous vouloir. Mais, mais regarde, les marques de luxe, genre Louis Vuitton. En fait, c'est à ça que je pensais. Il y a tout ça. Beaucoup plus, il a beaucoup ils ne font même pas les soldes, guys. Non, mais c'est ça. Ils en ne fait, soldent ils, pas. Ils, pas. Ils, vous ils avez que... vu la chaussure Louboutin de soldée. Mais non, mais en fait, il y a beaucoup plus de gens qui sont prêts à payer qu'on ne le pense. Ouais. C'est juste que les gens vont quand même tenter, qui ne tentent rien à rien. Bien mais sûr. en réalité, ils peuvent payer. Attends, moi, je connais les prix cadeaux sur la belle Society. Ah, c'est oui. accessible. C'est accessible. Vraiment. accessible. C'est juste qu'on veut effectivement négocier. Les gens chercher, veulent négocier, euh, etc. Ouais. Mais ouais. en réalité, c'est accessible. Je mmh. suis désolée. Mmh. Il suffit de, de réduire peut-être... Euh, allez, si vraiment, ce n'est pas accessible, tu enlèves certaines choses par mois. Comme on le dit souvent, la peau dit, mais enlève ton abonnement Netflix, enlève tel abonnement, etc. Mmh. En fait, enfin, il faut, il vois, faut savoir, il faut, déjà, en tant que consommateur, il faut savoir ce que tu veux investir en toi. Il ne faut pas juste consommer pour consommer. Et c'est comme ça que beaucoup de gens perdent de l'argent. Et maintenant, quand ils sont en face de choses qui vont leur apporter véritablement de la valeur, ils vont se dire « Oh mais non, mais je ne sais pas trop quoi faire, etc. » Alors que, tu vois, c'est bizarre, mais ça paraît être un choix cornélien que de devoir choisir entre Netflix et aller sur un abonnement du genre « Les Bosses des alors que toutes les semaines sur cette plateforme-là, tu apprends des choses. En fait, tu... Tu, tu reçois de la valeur, mmh, en fait, mmh. qui, qui s'ajoute comme ça à ta vie. Euh, pas que c'est mauvais d'aller regarder Netflix, chacun fait comme il veut, mais à un moment donné de sa vie, quand tu veux investir en toi, je, je pense qu'il y a des choix quand même que tu Bien fais. Bien sûr, exactement. Et, et, pour la, et pour celle, justement, qui entreprend, qui commence son activité, moi, je dis toujours il faut, il faut de, en tous les cas, il faut assumer ses choix. Ouais. Si tu choisis de mettre ça, tu as dit à, euh, comment 1 euro plus 10 euros derrière, 10 euros derrière. Il faut l'assumer. Ouais. Et pourquoi est-ce que je parlais des marques de luxe Parce que, ben, ils savent que ce sont des marques de luxe. Mm. Nous tous, on sait que quand on dit Louboutin, tu sais que c'est du luxe. Quand on dit Louis Vuitton, tu sais que c'est du luxe. Mmh. Tu sais que tu ne vas pas aller à Auchan pour trouver ça. Mmh. C'est clair. Tu sais que tu ne vas pas rentrer dans n'importe quel magasin pour trouver euh, cette paire de chaussures ou ce sac à main. Oui, mmh. tu sais que le prix est déjà justifié. En fait. Le mmh. prix est déjà justifié. Le prix est justifié par l'expertise, par l'expérience, par, euh, euh, comment on appelle ça, le... standing, l'histoire. le standing, le st mmh. le standing mmh. en mmh. fait. Mmh. Des... Le, le, le prix est déjà justifié. Et en réalité, la personne qui veut acheter du, du boutin va acheter le C'est ça. Et ils le savent, et ils ne vont pas aller faire les soldes pour toi. Hein. Le boutin se respecte. Ah oui. Ah, voilà. Non, mais On va, On, va On va tous se respecter. On va tous se respecter. On va tous respecter le business respecter. de nos sœurs. Ah ouais. oui. Qu'elle soit un euro ou pas, tu vas payer, t'es un euro, d'accord Moi, je ne sais pas pour vous, mais, mais moi, j'ai du mal à négocier les prix. J ai, j ai, et c'est un problème que j'ai depuis longtemps. Non, moi, je ne négocie pas non plus. C'est-à-dire que si là, je ne peux pas ou parce que j'ai décidé que mes priorités étaient ailleurs, je ne prends pas, en fait. Tu, tu peux pas, c'est tout. Voilà, je, je, je ne prends pas. Et puis, euh, oui. bah, quand j'aurai décidé que je vais prendre, je vais prendre. Ça. Maintenant, peut-être que je vais t'encourager autrement aussi. Tu vois, peut-être en partageant, en faisant de la pub, en t'emmenant même des clients. Euh, ça, je fais souvent pour, pour mes amis. J'emmène des clients et je ne leur dis pas forcément ouais, « C'est moi qui t'emmenais telle cliente, c'est moi qui ceci. » Enfin, tu vois, ça aussi. Oh mon Dieu, c'est que... une attitude En fait, tu sens que Je suis désolée, chère femme, si vous faites ça En fait, pour moi, hein, c'est mm. les arrivistes qui font ça C'est <rires> les gens qui fonctionnent par intérêt qui font ça mm. Le message qui est traduit, c'est « Quand tu iras chez Pharaon, ne m'oublie pas. Ouais. » C'est le vrai. message, en fait. Ouais. C'est le message. N'oublie jamais hein, que ouais. ce client-là... Et tu peux arriver dans ta vie, tu as 10 000 clients, mais elle va toujours te rappeler que n'oublie jamais. Hein. Alors que pour moi, la reconnaissance, tu vois, c'est quelque chose qui doit être génial. Tu vois, ouais. ça, ça doit être... Ça, va, ça doit venir naturellement de la naturel, personne, en fait. Oui. Ouais. Tu n'as pas besoin de rappeler à une personne que... Ah, quand ma cousine est venue acheter chez toi! » Et c'est comme ça qu'on voit sur les réseaux sociaux des femmes qui s'insultent. Quand ça cuit, comme on dit. Là. Oui! <rire> Elles s'insultent. Tu as oublié que c'est moi qui ai acheté ta première perruque avant que ta marque ne devienne celle. Oh elle elle elle se parle mais je me dis mais pourquoi les femmes sont comme ça Les filles dites-moi un peu. Parce qu'elles femmes... ont des mauvaises motivations ces femmes là. <rire> non, c'est vrai parce que au départ comme tu voilà, tu as acheté la première perruque à la sœur. C'est pourquoi tu l'as fait C'est pour qu'elle te le rende un jour ou ça, ça partait de, de c'était d'un bon sentiment. C'est ça. Mais tu mais vois C'était même motivation. pas un cadeau si tu as acheté non, mais si tu as acheté, oui, c'est pas un cadeau. Ben pas, non. Mais bon. En fait, c'est à croire que le fait que tu as acheté, c'est que tu lui rends service. Voilà. Et ça, pour moi, je trouve que c'est même pire que de manquer de respect et de, et de négocier un prix. C'est-à-dire, je l'ai acheté, mais en gros, tu m'es redevable parce que j'ai acheté. Mm. Moi, je trouve que c'est le, le pire, la pire forme d'irrespect euh, par rapport au business de quelqu'un. C'est-à-dire, euh, c'est pas euh, « oui, essayons si de négocier ». Non, non, non, j'ai acheté. En gros, elle, elle te retourne la situation. En gros, ton business, là, c'est moi, c'est moi, la non, fondation. Tu <rire> imagines un peu Oui, moi, je trouve que c'est, ça, c'est grave. C'est méchant. Moi, j'ai je, je, une amie comme ça. Euh, elle, elle n'est pas du tout Instagram, par exemple. Moi, mes trucs sont sur Instagram. Mais jamais elle me demande ce que je fais, comment ça se porte ou quoi. Et un jour, quand je lui dis, non, mais là, euh, je ne sais pas de... comment est-ce qu'elle m'a demandé de mes nouvelles ce jour-là, mais... Je lui dis, non, là, je fais elle une a formation. Elle avait bien dormi. <rire> Après, je lui elle dis, non, mais là, dormi. je fais telle formation. Elle me dit, mais encore, toi, si, c'est pas l'école, les formations, mais à nos âges, machin, machin. Je lui dis, hé hey, stop. Tu sais que je Et fais alors? quoi, là Non, mais alors, attends. Elle me dit, oui, tu dis toujours, tu veux ouvrir ton entreprise. Je lui dis, mais depuis 2017, je suis auto-entrepreneur, ma chérie. Oh, T'as wow. même pas honte On était en 2022. Je lui dis, tu te rends compte, ça fait cinq ans. Ah ouais, d'accord, OK. Mais c'est pas pour autant que jusqu'à présent, elle sait ce que je fais ou qu'elle... Tu vois, elle peut mmh. voir comme ça un snap en passant, mais elle va pas repartager, elle va... Mmh. Tu vois mmh. Mais pourtant, moi, je lui envoie des clientes, mais elle sait pas forcément que ça... Voit, tu tu vois cas. ce que je veux dire oui, oui. Mais moi, je le fais pourquoi Parce que ce qu'elle fait, c'est bien, mmh. c'est excellent. Elle fait du bon boulot. Très bien. Tu, vois? tu, tu valorises ce qu'elle fait, tu valorises son Exactement activité. Exactement, parce que je trouve que ce qu'elle fait, le fait super bien. Elle mmh. avait besoin, je me souviens, parce qu'en plus, elle est tout le temps en train de d'innover, tout le temps en train de se former, tu vois. Donc, je trouve qu'elle respecte ses clients, mmh. ses clientes, vraiment. Donc, quand elle avait besoin, par exemple, elle s'est lancée dans, dans les sourcils et tout ça, là. Donc, euh, bah, je suis partie pour faire son modèle. Pas parce que c'est ma copine, mais parce que je sais comment elle s'investit oui. et que je sais qu'elle le fera bien, mmh. tu vois. Parce que ça, c'est aussi un fléau, tu vois. dans, dans... Parce que le, le thème, c'est respecte mon business. Mmh. C'est aussi un fléau parce qu'on est dans cette société où entre femmes, on ne veut tellement pas s'encourager. Mmh. C'est incroyable, quoi. C'est vrai. C'est grave. C'est comme, si comme si ça t'enlève de la C'est comme ça. Ça t'enlève toi-même. Ça t'enlève quelque chose. réussite quand tu, tu vas en une autre Mais ça t'enlève quoi de dire à l'autre et, et moi je suis je suis désolée d'être dans une société où les gens sont toujours en train de dire « Regarde mon truc, regarde ce que moi j'ai fait, regarde Oh là là, j'ai réussi Oh là là, je suis trop forte Je suis trop extraordinaire !» Et c'est dommage, en fait, on passe totalement à côté de ce qu'on devrait être et de ce qu'on devrait faire. Moi, je suis convaincue et je suis admirative lorsque je tombe sur des plateformes où les femmes euh, son courage comme ça mutuellement. Il y en a encore S heureusement. S oui, et oui. il y en a heureusement, son courage et se disent, waouh, vraiment ce que tu fais c'est très bien et, et je vais te booster et je vais... Euh, je vais euh, si, si je connais quelqu'un qui en a besoin, j'enverrai la personne vers toi. Mais euh, certaines personnes, elles font la sourde oreille. Oui. Tu sais que tu connais la personne. Tu sais que tu as même le contact. Imaginons, oui, oui je cherche euh, oui. quelqu'un qui pourra bien faire les signes. Imagine si tu avais été... Euh de mauvais cœur, de mauvaise foi, mmh. tu n'aurais pas envoyé en fait, auprès de cette personne alors que tu sais qu'elle est excellente dans son domaine. Mmh, mmh, mmh. Tu vois, c'est aussi euh, indirectement euh, de la méchanceté qu'on se fait euh, entre, euh, entre femmes, en fait. C'est ça. Ouais. ça. Et après, si, si, on si on continue à réfléchir, comme ça, on va faire perpétuer la méchanceté. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Donc euh, moi, je me dis, allez, euh, de toute façon, moi, je m'en fiche, ça ne me coûte rien. Oui. Mmh, ça ne me coûte rien. Et puis, euh, je préfère faire de bonnes recommandations, mmh. peu importe qui c'est, en fait, finalement. Ça peut même être une personne avec qui euh, j'ai décidé de, de couper les ponts. Il y oui. en a une avec qui j'ai décidé de ne plus être amie, mais on m'a déjà contactée pour certaines prestations. Et j'ai dit, non, elle, je sais qu'elle bosse très bien, je vais t'envoyer chez elle. Exactement. C'est déjà arrivé aussi points. Et puis j'en vois point, parce qu'au moins, je sais que la cliente, elle va être satisfaite et elle va, elle va aussi rester avec moi aussi ouais, d'une certaine façon. Ça. Elle saura que bah, je peux la recommander. En fait, on euh... sait d'ores et déjà que le milieu de l'entrepreneuriat ou même le milieu professionnel est déjà sans pitié. Elle est si dur déjà bizarre. de base. Ouais. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a créé des business angels C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont chargées de reconnaître qui sont les porteurs de projets intéressants pour les amener plus loin. C'est-à-dire qu'il y a des fonctions qui ont été créées parce qu'on reconnaît à quel point le business est déjà dur en lui-même. Mmh. Le, le, le fait d'entreprendre, c'est déjà dur en lui-même. Alors si nous, on n'arrive pas à lever cette génération de femmes qui va pouvoir en fait, se soutenir les unes les autres, euh, on est mal barré. Mmh. Et puis ah, finalement, l'objectif au travers même du travail, c'est de, de véhiculer aussi les valeurs du royaume. On n'oublie mmh. pas en fait, que derrière tout ça, c'est ça qu'on veut. Parce mmh. qu'on va parler de chiffres, on va parler d'argent, on va parler de... Mais derrière tout ça, ce qu'on veut, c'est que euh, le Seigneur soit glorifié. Exactement. Exactement. Et justement, Amen. moi, ce que je voudrais dire, ajouter, c'est euh, quand tu es une femme qui a lancé une activité dans l'entrepreneuriat ou autre, en fait, ne, ne t'attends pas, ne, ne vous attendez pas à, au soutien du monde entier, en mmh. fait. Hein. Ne vous attendez pas. Premièrement, il faut apprendre déjà soi-même à s'encourager, mmh. à se motiver soi-même, c'est important, mmh. voilà, de se motiver, de s'encourager soi-même, de prendre la parole de Dieu et de se dire, « Ok, le, le Seigneur est avec moi, je vais y arriver, etc. » Et je pense aussi que c'est important, euh, parfois quand on est... Focaliser sur quelque chose, on a la tête dans le guidon. Moi, ça, ça m'arrive souvent mmh. d'avoir la tête dans le guidon et de ne pas regarder ce qui se passe autour de soi. Et et, et on ne sait pas, on ne se rend pas compte que parfois, c'est en levant un petit peu la tête pour encourager les autres qui nous ouvrent des portes oui, et vrai. qui nous créent aussi des vrai. opportunités. Oui. Donc, par moment, il faut lever la tête hors du guidon, mmh. hors de ton juste ton toi ton petit truc là, et regarder un peu ce que les autres euh, font et dire ok. Euh, « Je vais aller encourager ma sœur qui est là. » Peut-être que je ne mais la connais ça. pas d'ailleurs, hein, mais oui. je vais l'encourager, je vais lui dire « Ah, j'ai vu ce que tu fais. » Juste une, une reconnaissance comme ça, ça ne fait pas de mal en fait. Mm -hmm, ça aide les gens. J'ai vu ce que tu fais, etc. » Et vraiment, j'encourage, même si je ne consomme pas, mais j'encourage en fait. Et mm -hmm. c'est important de le faire parce qu'on ne te rend pas compte à quel point on se ferme des portes nous-mêmes tout simplement parce qu'on ne regarde pas l'autre. Mmh. Il faut Et regarder des choses. Ça finit par se savoir quand quelqu'un est, est exécrable. T'as beau euh, créer une façade de ton entreprise où tout est beau, tout est rose, au bout d'un moment, ça, ça, va savoir. Va, ça va fuiter, mmh. ça va se répandre que cette personne est imbuvable. Mmh. Et rien mmh. qu'à cause de ça, tu peux te retrouver à faire faillite, tu peux mmh. te retrouver à, à faire de, de, de, de, de mauvais chiffres, en mmh. fait. Mmh. Ou alors à ce qu'on boycotte. Ta marque, parce que ça existe ça. aussi. On peut pas récolter ce qu'on ne sème pas. Mm. Tu vois, moi je pense. Et ça encore, que... c'est une loi spirituelle et biblique là. Exactement. Exactement. Tu peux pas euh, t'attendre à ce que les gens t'encouragent, à ce que les gens consomment chez toi, etc. Alors que toi-même, tu ne le fais pas pour les autres. Je pense mm. qu'il faut aussi commencer par là. Mm. Qu'est-ce que toi tu as donné pour récolter quelque chose en fait mm. Qu'est-ce que tu as semé Donc, si on ne sème pas bien, ou si on sème aussi mais au mauvais endroit, mm. on récolte pas vrai. finalement. Donc, euh, comme tu dis, si tu es exécrable, ton business ne va pas fonctionner. C'est vrai. imbuvable. <rire> et, et là, tu vois, c'est une loi spirituelle qui va fonctionner, euh, pas seulement pour celles qui ont du business, mais aussi lorsque tu as un talent. Par exemple, celles qui chantent, mm -hmm. tu mmh. vois, euh, celles qui chantent et qui font des choses. Souvent, les chanteurs ont, ont ce besoin là d'être reconnus. Et etc. Mais euh, ne reconnaissent pas aussi le don des autres et ce que les autres font. N'encouragent pas, ne disent pas ah, « c'était bien ça » etc. Euh, moi, je, je vois ça beaucoup hein, dans les églises, hein, où on a des chanteurs stars, et qui, qui n'ont pas, en fait, ils ne prennent pas le temps en fait, d'encourager l'autre. Euh, et donc, on a l'impression que la lumière doit toujours être sur toi. Le jour où la lumière mmh. n'est pas sur toi, il y a un problème. Et ça, c'est très problématique. Et je pense qu'en tant que femme chrétienne, il faut qu'on sorte de... De, de ce système mm -hmm. parce que tu es là, tu attends, tu attends que les gens te t'adulte, te, te, te félicite, manque mmh, euh, d'humilité. Voilà, tout le tout, temps tout toi, toi, toi, toi, toi, toi. Mais non, je suis désolée, il faut être du genre, en fait, à, à dire Ah, j'aime bien ça. Mmh. J'aime bien aussi ça. Et j'aime bien. Et on aime bien, ce sont des petites choses. Et on ne se rend pas compte, ce sont même des lois mmh. pour euh, avoir de bonnes relations mmh, avec exact. les gens. Ouais. Développer de bonnes relations avec les gens, ça passe aussi par le fait de remarquer. En fait, remarquer, ah, ta coiffure te va bien, j'aime bien quand tu fais cette coiffure souvent, ou bien j'aime bien ceci, j'aime bien cela. Apprendre à valoriser voilà, l'autre. À valoriser l'autre. Tout oui. simplement. Et puis, au moment où tu es à ton prime, c'est-à-dire là où tu sens vraiment que ton entreprise a décollé, ou ton activité, ton don, ton talent, il ne faut jamais oublier que parmi les personnes qui te regardent dans la foule, mmh. il y a la future génération qui est au milieu. Ah. Il y avait un Élie. Il y a mmh. eu, en fait, un Élysée qui était derrière. Il mmh. ne faut jamais oublier cela. Mmh. C'est que dans la vie, là, tu commences, tu es un produit prometteur. Tu as Très marque, bien. tu es prometteur. Tu passes à produit star. Après, tu deviens le, le, le produit qu'on connaît, qui est en phase de maturité. Mmh. Mais après, il y a un déclin. Exact. Il ne faut jamais oublier ça. C'est des courbes. Oui. et Puis ça peut remonter, ça peut descendre. Et puis, ça peut... Donc, il y a, une... y, a la génération, y a la génération qui est prête, comme tu dis, à prendre le pas. Okay, qui sera même inspiré de toi bah oui. à prendre le pas. Et puis, il y a la génération, ça existe, des gens qui n'attendent que tu tombes. C'est vrai, c'est Ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que ta chute, ils n'attendent que ton, ton échec. Mm -hmm, et là, je t'assure, mm -hmm. même beaucoup qui t'acclament wow, bravo, bravo, bravo. Mais ils n'attendent qu'une seule chose c'est que. Tout ce que tu as commencé là, que tu dis, j'ai réussi par mes propres forces, je suis exceptionnelle, je suis ceci, cela. <rire> Les gens n'attendent que ça s'arrête, c'est tout ce qu'ils attendent. Mm -hmm. Le jour où ça s'arrête, mm -hmm. ils vont dire, je ne t'avais pas dit. Mais <rire> c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont même plus célèbres après leur mort que durant leur vivant. C'est parce que en réalité. Ça, vraiment un truc et, une... mais attends, durant leur vivant, on les critiquait. Mais qu'est-ce que c'est, Picasso quand il peignait ses tableaux avec l'œil à gauche et puis l'orteil à droite là Qu'est-ce que c'est <rire> Ce n'est pas représentatif de la réalité, etc. Mais aujourd'hui, euh, voyez le prix en fait d'un. Eh bien, ça, c'est trop Picasso. Et euh, je déclare que un... ça m'arrivera pas, non, non mais Jésus, Franchement, non. Bido. En fait, tu sais, moi je suis convaincue que effectivement, on doit laisser un héritage, mais que le succès que Dieu nous donne là, c'est c'est pour le vivre, c'est pour euh, le, le vivre. vivre. Ouais, Mais oui, c est c est pour ça ne sert vivre. à rien, que tu aimes mourir et puis ton œuvre.. C'est là que commence... ça prend oh, de la valeur. C'est là que... Non. non, je peux comprendre que les œuvres, elles deviennent rares parce qu'il n'y en a plus de nouvelles. Mais quand même, Mais non. un minimum de respect. Et un je minimum. trouve que dans la culture populaire, on a tendance, c'est vrai, à canoniser les gens qui sont mmh, mmh, qui, qui décèdent. Mmh, mmh, mmh. C'est aussi du respect, mmh. mais respect. Mais non, mais c'est parce que c'est parce qu'au en fait. départ, il y a aussi beaucoup de jalousie, oui. beaucoup de. Tu vois, il y a déjà mmh. ça au départ. Donc pendant que tu es en train de, de, de c'est pour ça que c'est important de ne pas rester euh, dans ton guidon. Mmh, tu mmh, vois, oui. il faut aussi lever la tête parce que c'est important aussi que tu vois. Euh, ceux qui n'apprécient pas, ceux qui n'aiment pas. C'est important que tu le vois, parce que ça va te donner de l'objectivité. Et pour moi, ça va te donner de l'objectivité, de l'humilité. Et ça va augmenter même ta valeur. Parce mmh, que mmh. Euh, le fait que tu dures dans le temps, dans ce que tu fais, dans ton business, dans ton activité, dans ton don, dans ton talent, c'est la preuve que tu as réussi à surmonter toutes les choses négatives que tu peux entendre, en fait. Mmh. Il faut être prêt à entendre des commentaires négatifs. Ah oui, oui. ça, c'est sûr. Hein. Mais ça fait aussi avancer, en fait. Hein. Finalement, on ne va pas forcément que te féliciter. En fait, ton business n'est pas parfait. Donc, il faut, euh, ouais, il faut apprendre... Et puis, des euh... critiques euh, constructives ou voilà. négatives oui. ne sont pas un manque de respect. Mmh. Au contraire, mmh. c'est pour t'aider, pour t'améliorer. Hein. Moi, donc, je pense qu'une personne qui te fait une critique constructive, je précise mmh. bien, parce qu'il y a des critiques méchantes, dans le but de hein? voilà. Mais pour moi, une personne qui te fait une critique constructive, c'est une personne qui t'aime mmh. et qui veut justement que tu t'améliores. Bon, attends. Il y a aussi les personnes qui parlent juste trop. Hein. <rire> <rire> non, mais c'est ouais, vrai. Il ouais. y a des gens qui aiment bien donner des conseils à l'endroit où ils n'ont eux-mêmes rien fait. Ouais. J'ai aimé un poste Aurélie, d'Aurélie, euh, Aurélia Lama, que vous mm. connaissez. Elle a fait un, un poste sur sa plateforme euh, qui s'appelle euh, Femme liberté ton, ton potentiel. Elle a fait un poste qui est en carrousel et, euh, et en fait, dans le poste, il y a à un moment donné, elle dit, fais attention aux gens qui te disent toujours quoi faire alors qu'eux, ils n'ont rien fait. Tu vois, il y en a qui ont des. Les conseils sont bons, hein? mais eux n'ont jamais rien fait. Je dis, je veux bien que tu me donnes des conseils, mais à un moment donné, fais aussi pour qu'on voit, parce que il y a certaines personnes qui ne mesurent pas comment c'est difficile d'être à la position à laquelle tu es. Oui. Ils vivent par procuration. <rire> ils vivent par procuration. C'est vrai, c'est vrai. Non, ils vivent par procuration. Puisque en fait, si n'arrivent pas à, à se lancer, donc toi, lance-toi pour eux. eux. C'est ça. Nous, on fait les conseillers. Et voilà. puis, ah, toi pour eux afin qu'ils sachent. Euh, voilà. Plante-toi pour nous. Exact. La voilà. Là, comme ça, loin de si te plante pour eux, comme ça, quand ils feront, ah ben, elle a fait telle telle telle erreur. Mmh, mmh. Moi, je ne vais pas refaire. Non, c'était moi, je ne ferai jamais ça. Voilà. Si non, c'est vrai moi, que c'est compliqué d'écouter des conseils d'une personne qui n'a rien fait. Je veux dire, ce n'est pas que parce que tu n'as pas encore le pied dans le domaine, tu ne peux pas donner de bons conseils. Mais quand ça devient récurrent, là, ça devient problématique, en fait. Ben, moi, moi je, honnêtement, hein, moi, j'ai du Je, je, je l'avoue, hein, mm -hmm. je suis... Euh, I'm human. <rire> <rire> mais j'avoue que j'ai du mal avec euh, les conseils du genre... Euh, ah non, mais moi, j'aime pas hein, quand vous faites... Euh, par exemple, votre plateau là, ouh, hey, uh, j'aime pas, pas un... comme ça. Mais Ou bien, un conseil, vous ça. parlez comme ceci, comme ça, vous devriez plutôt faire ceci, cela. Et tu sais, c'est important aussi d'être sur le terrain. Mmh, parce que mmh. très souvent on a la mentalité de de, de, de, de, de de ceux qui regardent le match de foot hein. oui. on a la mentalité c'est à dire quand le, le joueur a le ballon entre tes ses, ses pieds là toi tu es là mmh. on dirait que c'est toi fais qui va marquer mais tout. fais la, mais, oui. mais fais la passe mais fais la passe je oh dit. mais tu as fait quoi comme ça regarde moi comment il est nul et tout <rire> coup, tu t'énerves ouais. tu t'énerves <rire> mmh. le jour où on te met le ballon entre, ah, les, non, mais... entre les pieds tu même pas tu vas s'y faire comme une théière, <rire> il n'y aura plus personne. À comme donc, une euh, théière. Non, toi. Ouais, <rire> donc euh, voilà, c'est quand même une réalité. En, mm -hmm. tu, en tous les cas, en tout cas, les boss des disent qui regardent cette émission, moi je vous encourage aussi à ne pas être comme ça en fait, à ne pas être du genre à juste euh, apporter des conseils pour apporter. Je pense que c'est important de... Euh, quand on apporte un conseil constructif, mm -hmm. ou qu'on fait une critique constructive, c'est aussi important de reconnaître euh, l'autre et de dire, Wow, « Waouh, franchement, je, je, je, je ne suis pas capable de faire ce que tu as fait. Mmh. » C'est important de commencer par ça, de reconnaître et de dire « Franchement, ce que tu as fait là, c'est quand même incroyable, extraordinaire. Mmh. Mais si je peux me permettre, en fait, j'ai je, je, je, vraiment un conseil à te donner parce que j'ai vu ça et ça et mmh. ça et ça. » Mais dans tout ça, tu dois reconnaître l'autre. En fait. Parce mmh. que tu vas te... Placer en conseiller mes conseils par rapport à quoi, mmh, tu vois mmh. Donc c'est important d'avoir ce recul et de montrer à l'autre que non, tu sais que toi, pour l'instant, tu n'as pas encore eu le courage d'aller dans cette direction. Mmh. Moi, je sais qu'il y a des gens qui disent « Oh !» C'est seulement parce qu'elle est auto-entrepreneur que euh, maintenant euh, elle veut donner des conseils, etc. Mais bien sûr. C'est parce qu'ils ne réalisent pas, mmh. en fait. Mais c'est une réalité. Le statut d'auto-entrepreneur, en fait, même quand tu regardes chez euh, les anciennes générations, pour elles, euh, avoir une entreprise, il faut que ce soit une SRL et tout Oui, c'est ça. ça. Donc tant que ce pas ça autant que ce même pas une structure physique. Mmh. En réalité, on a du mal à, à comprendre considérer ce que tu à fais. C'est ça. Donc, euh, les métiers du digital, là, des fois, tu peux travailler de chez toi. Eh bah ben oui. Tu es en peignoir, au calme. <rire> Mais tes parents considèrent que tu glandes dans la chambre, alors que tu travailles chambre, pas, alors ça. Que es en train de, de, de faire quelque chose de très concret. Tu, tu vois, vois Et beaucoup de gens ouais. méprisent ça, alors ouais. que je suis désolée. Si tu es constant, tu vas, ton, ton chiffre d'affaires va augmenter. Mmh, Et mmh, ils vont mmh. se rendre compte seulement quand tu vas commencer à rouler dans ta nouvelle voiture. C'est ça. ça. Et c'est dommage, mais c'est bien fait. <rire> c'est dommage, mais dommage, en tous mais les mais cas, oui, c'est dommage, <rire> mais c'est utile. En tous les cas, voilà, persévérez en fait, ne n'abandonnez ne, pas euh, dès la moindre, le moindre conflit, le, le, le moindre non, le moindre, la moindre, ob, le moindre obstacle, pas là. Un obstacle, un obstacle le, oui. le moindre. <rire> le moindre. <rire> le français. Donc, <rire> n'abandonnez pas, soyez vraiment du genre persévérante et puis, euh, voilà, dites-vous bien que... Euh, chacun fait son petit métier, en fait, c est, c est, chacun construit sa vie petit à petit. Moi, c'est aussi ça, c'est le fait de ne pas euh, vouloir ressembler à tout le monde. Mmh. Ah ouais, mais non, mais là, je viens de commencer avec une autre entreprise, mais c'est pas beaucoup, alors que l'autre a créé carrément une SARL, elle a 10 dit, dit associés, je sais pas trop quoi. Mmh. Non, tu n'es pas au point de payer des associés ou de... Commence seul, mmh, mmh. Seul, commence seul et assume le seul. Commence seul Et c'est important en fait de rappeler aux gens qu'il qu faut commencer par ce qui est petit oui. et ensuite croître petit à petit, petit à petit. Les tarifs que tu mets aujourd'hui, justifie-les. C'est-à-dire que euh, donne de la valeur, donne quelque chose de concret aux gens, quelque chose euh, qui correspond véritablement à ce qu'ils achètent. Investis-toi dans le peu que tu sais faire. N'essaye pas. Généralement, on se perd quand on essaye de faire tout. Trop, trop oui. élevé oui. ou oui. trop comme les autres. Mais ce que tu fais là, fais le bien. Voilà. Moi, je pense qu'il faut juste euh, savoir s'inspirer. Mm -hmm. oui. On peut imiter, mais en y mettant sa touche personnelle. Mm -hmm. Si on veut faire exactement comme la personne, ça ne va pas fonctionner, je mm -hmm. pense, parce que euh, on n'est pas appelé à faire les mêmes choses pour les mêmes personnes en fait. Donc Et on puis, peut avoir deux mêmes projets mais deux vrai. façons différentes de les mener. Tout à fait. Donc si tu vois la personne qui a déjà la SRL avec 10 employés ou 10 associés, demande-lui comment elle a fait ça aussi, c'est pas une mauvaise chose. Mm -hmm. Et elle va te dire qu'elle a commencé petit, peut-être que sûr. avant de vendre ses services, elle a commencé d'abord gratuitement. C'est ça. C'est OK ça aussi. Le business de quelqu'un, c'est aussi considérer l'effort mm -hmm. qu'il a mis pour arriver ah, là où oui. il en est bien Parce sûr, effectivement le fait de poser ça ne sort questions. pas de nulle part. Voilà, ça ne sort pas ça de nulle part. De et de du coup, part. en posant la question, tu vas considérer. Mmh. Et parce que tu considères, c'est une forme, c'est une marque de respect, mmh. en fait. Mmh. Donc, euh, n'hésitez pas, encore une fois, à poser des questions. Tu ne peux pas penser que tu vas te mmh. lever un matin et puis tu vas créer un, une un multinationale. en fait. C'est ouais. pas possible, mmh. tu mmh. vois. Mmh. Et je pense que c'est important d'avoir l'humilité de reconnaître son niveau, mmh. tu mmh. vois, mmh. ton niveau personnel. Et, et te dire, OK, bon, c'est pas grave s'ils voient mon business comme ça, mais je vais bosser personnellement et je vais emmener la chose à, à un peu plus, en fait. Oui. Je parle à toutes les, les femmes qui commencent à faire euh, euh, de l'anglerie, mmh. de la manicure, etc., mmh. qui commencent à faire les tresses, tu commences, tu commences, tu, tu, tu ne fais que des tresses et tu ne je ne sais pas, tu ne personnalises pas encore les perruques ou j'en sais rien, mais en fait, ce que tu fais, fais le bien mmh. et euh, sois constante dans ce que tu fais mmh. pour que la valeur... Parce que la valeur arrive aussi avec la constance. Oui, mmh. c'est vrai. La oui. valeur arrive avec la constance et à force de le faire, à force de fidélité, en fait, que tu vois ta chose prendre de l'ampleur, grandir et, et vraiment, euh, un jour... Moi, je suis désolée, aujourd'hui, les femmes... En tout cas, celles qui se maquillent utilisent beaucoup la marque Huda Beauty là, mmh. mais beaucoup ne savent même pas comment elle a commencé. Je veux oui, dire, en fait, vrai. par moment il faut il faut il faut s'arrêter arrêter de croire faut... que ouais. que tu nais comme ça et puis tu deviens ça. quoi. Il faut étudier l'histoire de la personne que tu as dû. Voilà. En fait. Peut-être voilà. que ça aussi ça va te motiver mmh. et tu vas peut-être recréer les choses maintenant. Enfin, à ta façon mm. parce que c'est pas la même histoire mais tu vas aussi créer ta, ta propre histoire aussi de cette façon et c'est même l'histoire qui fait vendre hein, finalement parfois c'est pas tant Exactement. le produit c'est l'histoire de ta marque c'est l'histoire de ton produit qui vont faire que les gens vont acheter parce que ça va les toucher ça touche les émotions donc les gens vont acheter avec les émotions ça, donc ça. parfois tu es là tu galères ouais mais arrive pas j'ai pas de clients etc mais quelle est l'histoire que tu racontes en fait et mm. à qui tu parles à qui tu racontes cette histoire parce que si tu racontes cette histoire à une enfant de 5 ans alors que ça va concerner une femme de 30 ans, tu as mal ciblé, tu as mal visé ou tu as mal raconté ton histoire tout simplement. Tout simplement, ça, tout, tout, simplement. tout simplement. Mais en tout cas, il faut créer ton histoire en fait. Crée ton histoire. Ouais. Et, et pour moi, franchement, je résume cette émission par, voilà, tu veux que quelqu'un respecte ton business, commence toi-même à respecter ton propre business. C'est ça. Ça commence par toi, ok mmh, mmh, Ça commence par ta... ta business, voilà, ouais. ça commence par ta persistance ta persévérance, euh, le bon ciblage. Ça commence par le fait de bien connaître ta marque toi-même et de savoir exactement quelles sont les valeurs que tu veux mmh. vendre. Mmh. Euh, ça commence par ce que tu veux apporter aux gens. Ça commence par toi. Ce n'est pas tant « Oh, mais non, ils ne veulent pas acheter vraiment et tout, machin ». Non, c'est toi. Tu es la clé. Mmh. Tu es la clé du succès de ton business. Et surtout, ne te laisse pas défocaliser. Parce que les autres disent, en fait, il faut apprendre en même temps à avoir des œillères parfois, et en même temps lever un peu la tête pour voir ce qui se passe et puis exact. encourager les autres. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il ne faut pas abandonner, il faut juste foncer. C'est mmh. ça. Voilà. Yes. Merci beaucoup les filles. Hein. Merci à toi. Non, wow. À votre parlé. santé. Tu as okay. vu ça. À vos business. Amen. Amen. À vos millions. Amen. Mmh. Oh, la yes. À mmh. nous, la À nous. À vous, hein, nous célébrons, nous célébrons à l'eau, mais nous célébrons. Moi, je suis, franchement, moi je suis très très contente euh, de, de voir hein, que même vous-même, personnellement, vous vous développez, chacune à son niveau, chacune petit à petit et mmh. tout. Franchement, foncez, faites-le. Ne, ne laissez pas les gens vous dire « Ah, mais toi tu es encore là, tu n'en es que là, etc. Mmh. J'en suis peut-être que là, mais je sais où je vais. Ah, » C'est ça le plus important. Voilà. Il n'y a pas de course en fait. C'est mmh. ça. Le mmh. plus important, c'est de savoir où tu vas et euh, et toutes les actions que tu mets autour pour aller où tu vas justement. Ouais. Voilà. <rire> que le Seigneur vous bénisse. C'était un plaisir voilà <rire> d'avoir euh, de vous avoir parlé, d'avoir passé un temps de discussion mm -hmm. avec vous. J'espère que cette discussion vous a fait du bien, vous a fortifié. Mm -hmm. En tous les cas, nous vous disons à la semaine prochaine, à bientôt. bye. Bye. bye. bye. <rire>